Hey yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour un guide sur les emplacements des 12 crânes de Halo Infinite. Alors sachez qu'il y a 5 crânes qui se situent en mission, qui sont donc ratables, ainsi que 7 qui sont dans le monde ouvert. Il va y en avoir un dans la première mission du jeu, un dans la seconde, ainsi que 3 pendant les toutes dernières missions du jeu, à savoir 1 dans la mission Spire de commandement, 1 dans la mission l'auditorium silencieux et 1 dans la mission Hall. Commençons par le crâne Boom qui se situe dans la première mission du jeu, on va arriver dans une salle où il y a des containers qui sont en train de monter au niveau du mur droit, on va scanner la zone pour voir apparaître le crâne qui est posé sur un container statique, on va monter sur le container qui monte juste à côté, qui va nous amener directement au crâne. On enchaîne avec le crâne cloche qui se situe dans la mission Fondation. On va arriver dans une salle avec une vitre qui est assez reconnaissable. On va continuer sur la gauche, il va y avoir des pylônes verticaux, c'est une salle où il y a normalement des ennemis, on va la clean. Et il va falloir jouer du grappin en montant sur le tout premier pylône, puis en se projetant sur un autre pylône à partir de ce dernier pour atteindre le crâne qui est situé en hauteur. On va passer au crâne qui se situe dans le monde ouvert, donc on va commencer par l'île du sud-ouest avec le crâne aveugle. Il est situé dans la grande faille qu'il y a tout au sud de l'île, il va falloir soit jouer du grappin si on n'a pas encore le wasp, soit directement prendre un wasp pour l'atteindre, et je vais vous laisser avec euh, bah, du coup le chemin pour l'atteindre en grappin. On passe au crâne « Je pourrais être ton père » qui est lui aussi sur l'île du sud-ouest et qui va se situer sur le toit tout en haut de la tour. On va voir le crâne posé juste au milieu, juste à côté d'un même de Craig. On passe au crâne « attrape, qui se situe sur un bout d'anneau à l'extrême nord-ouest de la carte. Il va être au pied d'une cascade défendue par deux chasseurs posés dans un tronc d'arbre. Second crâne de l'île du Nord-Ouest, on va passer au crâne Brouillard, qui se situe non loin de la mission Fondation, alors pour celui-ci il vous faudra un wasp, il va falloir passer dans une cavité sous l'anneau et il y aura une petite salle avec des équipements de brut et le crâne posé à côté. Passons à l'île du sud-est avec le crâne œil noir, il va être situé à peu près à mi-chemin entre les deux bases paria, il y a une cascade, et dans cette cascade il y a une grotte de cachet. La grotte n'est pas euh, au pied de la cascade et il faut être accroupi pour l'atteindre en jouant du grappin, elle est très bien cachée. On va continuer avec le crâne Orage qui se situe à l'ouest de l'une des quatre spires. Pour celui-ci, je vous conseille là encore d'avoir un wasp et il va se situer en haut d'un hexagone isolé. On enchaîne avec le crâne Famine qui est sur un petit bout d'anneau qui est à l'extrême est de l'île du sud-est. Il va être caché... Euh sur ce fragment. Passons maintenant aux trois derniers crânes du jeu qui sont tous les trois dans des missions que l'on peut donc rater. Le premier, le mythique, va se situer dans la mission Spire de commandement. Donc dans cette mission il y a des plateformes hexagonales qui sont en train d'être reconstruites. Et il y a une salle où ces plateformes font un coude en allant vers la droite. On va pouvoir monter sur l'une des plateformes pour se grappiner en hauteur et accéder à une salle cachée. Et dans cette salle va vous attendre bien gentiment le crâne. Passons maintenant au crâne la fête aux grognard qui est dans la mission la Halle. On va avancer dans la mission jusqu'à atteindre la cinématique où Escarum nous montre que Brohammer est prisonnier. Juste après cette cinématique on va d'abord clean la zone pour être tranquille. Puis normalement on doit se diriger dans une salle. Et bien au lieu de se diriger vers cette dernière il va falloir se diriger vers la droite vers l'une des salles où il n'y a pas de pont donc il va falloir un petit peu jouer du grappin pour récupérer un noyau d'énergie on va tout simplement amener ce noyau d'énergie dans la seconde salle où il n'y a pas de pont. Une fois ceci fait il va falloir progresser beaucoup plus loin dans la mission jusqu'à atteindre une salle qui est assez facilement reconnaissable et il va y avoir dans cette salle normalement une vitre en hauteur et bien puisque vous avez mis le noyau d'énergie là où il fallait la vitre a été abaissée et vous pouvez accéder au crâne Et on va terminer avec le crâne Bandana qui se situe dans la mission l'auditorium silencieux. Là aussi il va falloir faire quelque chose pour pouvoir le débloquer. En fait il ne faut pas tuer de sentinelle pendant toute la mission. Ce qui fait qu'une porte qui est habituellement fermée va s'ouvrir. Donc une fois que vous arrivez dans la salle où il y a deux ponts successifs. Et eh bien tout en face il va y avoir une porte ouverte avec le crâne qui vous attend bien sagement. Et c'est tout pour ce guide des crânes de Halo Infinite, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile, n'hésitez pas à consulter nos autres guides, moi je vous dis à une prochaine vidéo, et bien entendu, vive Halo